Le politique, s'il veut retrouver de la crédibilité, c'est en agissant très concrètement et en mettant, euh, en, euh, en concrétisant euh, en acte les paroles notamment sur la réindustrialisation du pays. Voilà. On a été licenciés, on a été doublés, euh, on n'a plus de travail, ça fait 24 ans que je travaille à la SAM et euh, maintenant j'en ai marre parce qu'on a travaillé toute notre vie, on n'a jamais été au chômage et avec notre, notre âge ça va être très très difficile de retrouver du travail. Nous, ce qu'on voulait, c'est rester dans notre territoire, dans notre bassin. Moi, je, je suis solidaire de la SAM parce que je suis originaire de Decazeville. Et donc je me sens particulièrement touché par euh, cette fermeture d'usine. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils travaillent sur un projet alternatif pour relancer cette fonderie. Il suffit de tourner le bouton pour qu'elle reparte. Et euh, les compétences elles sont ici avec les salariés qui ont fait 8 heures de bus. C'est l'attractivité le, le, le, d'un territoire, c'est avant tout et d'abord euh, les compétences des, des hommes et des femmes qui, qui bossent. Et donc euh, vous voyez, voilà, le, le, la, la France aujourd'hui... Quelles analyses tire-t-il des politiques industrielles comme les politiques de santé depuis des années C'est une catastrophe. Alors de Casseville, il faut bien voir que c'était avant une, usine, une ville industrielle, hein, parce qu'il y avait de la sidérurgie, il y avait euh, une usine Valourec, Tout ça, ça a fermé dans les années 80, hein, et donc ben, le, le territoire a eu beaucoup de mal à s'en relever. Et aujourd'hui, eh on voit qu'y compris pour une usine comme la SAM, eh bien, euh, la fermeture, ça va être une catastrophe pour toute la région. D'autant que ça se cumule à la fermeture de l'usine Bosch à Ça Enfin, la fermeture, il va y avoir 600 emplois de supprimés à la, à la Bosch à Rodez. Donc, pour tout le territoire, c'est une catastrophe. Bah, globalement, on se relaie, on, on essaye de garder euh, plus ou moins le, le, les mêmes horaires qu'on avait euh de travail pour pouvoir occuper un maximum sur, sur 24 heures, week end y compris et euh, en attendant on mène des actions euh, ciblées euh, pour essayer d'obtenir réparation et euh, déjà dans un premier temps et ensuite après voir s'il peut y avoir d'autres projets qui, qui sortent de terre euh, en attendant avec la région et, et les politiques locales qui, qui travaillent là-dessus. Oui, ils délocalisent mais pas seulement. Ils mettent en concurrence les usines les unes contre les autres, que ce soit en France ou à l'étranger. Ils font travailler les gens dans les usines avec des cadences encore plus difficiles. Ils essayent de gagner sur la productivité. Ils essayent d'augmenter le temps de travail, de réduire les temps de pause. Donc, il y a tout ça qu'ils mettent en place. Et tout ça, c'est évidemment pour augmenter les profits, pour augmenter les dividendes des actionnaires. Et c'est les travailleurs qui, le, qui en payent les conséquences. Il faut vraiment obtenir réparation de Renault par rapport aux préjudices qu'ils ont fait. Euh, ils ne peuvent pas prendre 5 milliards d'euros de l'État et, et laisser tomber toutes les fonderies en France. Ce n'est pas possible. Euh, c'est de l'argent du contribuable. Moi, je paye des impôts. Tout le monde ne payait des impôts. Moi, je ne paye pas des impôts pour que l'État nous mette au doigt. En, en mettant de l'argent dans la poche à Renault. Donc, c'est cautionné euh, ça. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. En tout cas, il y a besoin aujourd'hui, alors que le maire va recevoir une délégation de, des représentants du personnel de la SAM, que les belles paroles, elles se traduisent en deux actes. Premièrement, que le préjudice causé, causé par Renault aux salariés de la SAM, il soit réparé. La deuxième chose, c'est que le gouvernement travaille, grâce à notre mobilisation, à votre mobilisation, à mettre autour d'une table des repreneurs potentiels, et nous les connaissons, et que rapidement, un projet industriel digne de ce nom voit le jour.